A beaucoup travaillé sur une lumière bien spécifique. On a travaillé cela avec l'architecte, on a travaillé ça avec le propriétaire du site et on a fait l'option de partir sur de l'éclairage indirect. Donc c'est ce qu'on a essayé de dupliquer un petit peu dans les différentes pièces dans la maison et aujourd'hui on a travaillé beaucoup avec du bandeau indirect à l'intérieur de corniche. On a travaillé sur des appliques indirectes qui renvoient une lumière sur le mur. Tout ça pour éviter justement d'avoir des points lumineux trop agressifs. La lumière indirecte, c'est une lumière dont la source principale est dirigée vers un mur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, cette lumière n'est directement dirigée vers vous et vers vos yeux. Donc on aura effectivement une lumière qui sera projetée vers un mur et on aura l'effet de la lumière par réflexion. Il n'y a pas de solution type. Aujourd'hui, on va d'abord travailler avec les goûts du client, on va proposer un certain nombre de choses. On peut avoir des résultats qui sont super intéressants avec de la lumière directe, comme on pourra en avoir avec de la lumière indirecte. Ça va vraiment dépendre de l'architecture réellement de la maison. On va proposer effectivement sur des cuisines de la lumière un peu plus directe parce qu'effectivement, dans une cuisine, on a besoin d'y voir, on a besoin de, de travailler, de faire certaines choses. Maintenant, dans une chambre, dans un salon, dans des espaces communs, on pourra travailler cette lumière indirecte parce qu'on est vraiment dans des endroits où on peut être dans un univers un peu feutré, plus on va dire cool, je ne sais pas si on peut dire ça au niveau de, de, de l'éclairage, mais on, on va être sur des endroits un peu plus cocooning.